Bienvenue sur Remed Fun Academy, donc nouveau jeu gratuit de construction en monde, en monde persistant. Euh, donc, euh, ici nous sommes à la bande d'accueil. Donc, l'idée c'est de créer un personnage et sa maison, son mobilier, son équipement. Et dans les 48 heures, vous, votre, euh, votre maison apparaît dans le jeu. Autour d'un village qui appartient à un peuple. La première chose à faire quand vous arrivez, c'est de prendre un personnage. Prendre, puisque vous allez retenir le lien, tapez X pour ouvrir la première fiche de personnage, les fiches vierges, et vous cliquez droit sur les cases à remplir, et vous prenez l'option commentaire. Là, vous indiquez un nom. Le peuple, vous n'êtes pas obligé de le choisir maintenant puisque vous pourrez revenir pour le faire. C'est le même fonctionnement, clique droit. En bas de la fiche, vous avez trois onglets. Donc, Le premier onglet, nom, personnage et peuple. Le deuxième, c'est les références pour la maison, voir les illustrations. Et le troisième onglet, c'est le mobilier et l'équipement, les références que vous allez collecter. Vous avez un deuxième document à ouvrir, impérativement c'est important, et ça vous permet d'ouvrir votre feuille de personnage dans un second onglet de votre navigateur et surtout de euh, recopier, voilà, CTRL-C, CTRL-V, recopier surtout ce lien, puisque c'est un lien unique qui vous permettra D'être en lien avec le meneur de jeu, l'administrateur, et d'être seul à accéder à votre, à votre personnage. A partir de là, votre feuille de personnage étant constituée par le nom que vous avez choisi, je vous conseille de commencer euh, on commencera par la maison, hein. mais on va déjà aller voir quels peuples sont disponibles. Donc pour se déplacer, il faut aller sur les flèches qui vous téléporte dans différents endroits de l'univers. Vous allez arriver dans ce cercle-là, et vous pourrez choisir parmi les six peuples, les nains, les gnomes, les elfes, les lièvres ou l'équivalent des hobbits, les orques et les humains. Voilà, ça vous donne une idée des peuples dans lesquels vous pouvez jouer. Et on va retourner à la principal. principale. Par ce biais là ensuite nous allons choisir la maison ici donc les maisons disponibles se trouvent dans ces petits cadeaux vous ouvrez en tapant X et ça vous donne une idée des maisons à disposition en sachant que ces, euh, ces images seront paramétrées de manière à ce que vous puissiez vous déplacer dans la maison euh, sans passer à travers les murs par exemple. Voilà. Et donc, euh, ces, euh, ces bâtiments seront accessibles. Voilà. Donc ici, vous avez une molette pour pouvoir voir l'image d'abord en réduction voire et voir l'agrandir. Les Voilà. Et ici, vous avez toujours un... Habitat des nains, habitat sylvestre, voilà. non c'est pas celui-là, celui, celui voilà. deuxième habitat sylvestre, non ça c'est habitat lièvre d'un libit. Ici on a une tente d'aventurier, une tente orque. Voilà, donc il y a vraiment du choix et il y en aura de nouveau prochainement. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quand vous passez sur un objet, ça marche pour tout de la même façon. Vous avez le nom d'objet et une petite référence alphanumérique, la HH5, euh, qu'il faut retenir, puisque c'est la référence que vous allez noter sur votre feuille de personnage pour que le meneur de jeu créez votre maison connectée au village. Voilà. Une fois que vous avez choisi votre maison, notez le, la référence, et ben vous retournez euh, à l'accueil. Et à partir de là, vous pouvez commencer à euh, vous pouvez remplir la feuille de personnage dans la section maison et ensuite là on passe à la section mobilier voilà ici vous avez une espèce d'écran sur cette terrasse de grande exposition tous les meubles et objets que vous pouvez acquérir sur la feuille de personnage montrer la limite ça doit être de 5 à 15 objets que vous pouvez choisir déterminer et déterminer notez ce recueil de personnages à chaque fois vous avez un élément de référence pour le noter voilà. alors une petite chose qui peut être utile c'est une fois que vous avez choisi votre plan imaginons vous avez 5 objets vous voulez peut-être préciser où vous voulez mettre ces objets vous avez cette flèche là qui vous explique comment noter ceci sur votre feuille de personnage et tout simplement en intégrant un plan avec l'emplacement des objets dans ce document ci voilà. On tape en tapant X il s'ouvre et là vous pouvez intégrer un plan insertion image par exemple à partir de votre ordinateur pour avoir préparé une image vous la dessinez directement dans le document en faisant des croix et en, en indiquant sur le plan de votre maison où vous voulez que les objets soient sinon ben, ce sera fait par défaut voilà ceci fait ben, vous retournez à l'accueil la partie équipement c'est... Euh l'autre face voilà, ici on a plus de détails sur les, deux, les équipements les plus petits voilà vous êtes téléporté mais vous ne changez jamais euh, d'univers vous êtes toujours euh, dans ces ruines voilà donc on a fait la maison, le mobilier, l'équipement. Maintenant, on peut aller explorer plus en détail le peuple. On va prendre euh, les liéros par exemple. Et dans chaque peuple, vous avez toujours au moins trois types de bâtiments qui sont indiqués sur la carte du cœur de village marchand où vous trouverez les objets que vend le peuple en question Donc, ça peut être le peuple auquel vous appartenez ou, ou un des autres peuples voilà. et, et là on va aller dans le cœur du village vous avez un temple le temple ça vous permet de connaître, on va dire, les objectifs communautaires, c'est-à-dire la communauté des joueurs, et le coût de, euh, de vos objectifs personnels. Par exemple, si vous voulez rajouter une pièce dans votre maison, c'est ici que vous avez une idée du coût que ça peut avoir en point de rang. Il n'y a qu'un seul type de point à connaître. L'oracle c'est un peu le, le journal de chaque peuple que vous pouvez remplir RPHRP, c'est-à-dire roleplay ou hors roleplay, C'est un peu de jeu de rôle. Mais si vous êtes simple visiteur, vous ne jouez pas au jeu, vous pouvez aussi laisser des messages hors roleplay. Voilà. Puisque c'est une communauté métavers, c'est accessible H24 tout type de visiteurs. Voilà, voilà pour l'instant, et donc même les maisons sont, sont ouvertes et tout le monde peut visiter. Voilà. Peut-être que par la suite, si on a trop de monde sur les serveurs, on, on limitera les accès, mais pour l'instant, c'est open bar. Voilà. Alors, je disais, il y a l'oracle qu'on vient de voir, on a vu le marchand, on a vu le temple. Et chaque peuple a une mairie. Voilà. Et là, ça vous permet de savoir, non pas comme dans le temple où vous savez comment dépenser vos points, là, c'est comment gagner les points. Ça vous permet de savoir un peu euh, quel type d'action vous pouvez faire pour augmenter votre score en aura. Et bien sûr, tous les documents sont accessibles et peuvent être remplis via la section commentaires voilà donc on a fait un tour euh, rapide mais complet de ce qu'on pouvait faire euh, dans ce jeu voilà. donc je vais mettre le lien euh, d'accès dans la description de la vidéo et je vous donne rendez-vous sur place et à très bientôt